Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des saints de soleil. Alors nous allons voir, alors ni le cancer, ni quelque part le lion, et nous allons voir ce qui va se passer en mois, au mois de juillet tout simplement. Ça c'est particulier, pourquoi Parce que tout simplement, dans ce mois de juillet, on va avoir deux aspects solilunaires. Alors, avec l'éclipse donc solaire qui est le 13 juillet et l'éclipse lunaire euh, qui est le 27 juillet. Alors, je reprends, je reprends. Le 13 juillet, c'est une éclipse solaire partielle. Le 27 juillet, c'est une éclipse lunaire totale. Voilà, et tout ça, disons, dans le mois de juillet. Ah, mais alors, donc le 13, on regarde et on s'aperçoit que c'est la nouvelle lune. Hmm? La pleine lune, le 27, on regarde et on s'aperçoit que c'est le 27. Alors, moi, je prends ma petite calculette, j'additionne ces deux nombres. Le 13 et le 27, et j'obtiens 40. 40, qu'est-ce que c'est que 40 Eh bien, ça correspond à une carte que vous connaissez très bien. C'est la 13 treizième. Hein c'est la faucheuse. C'est celle que, qui symbolise quelque part... Euh, c'est qui symbolise, disons, un cycle, hein, la totalité d'un cycle et en même temps, disons, ce qu'on doit récolter quelque part. Hein. Mais il faut comprendre ça, disons, là on va comprendre ça dans la totalité d'un cycle. Donc, effectivement... Euh, J'ai la permission, quelque part, de prendre en compte la totalité des deux aspects en juillet. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Pour bien comprendre ce cycle qui arrive en mois de juillet, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Mais alors, euh, vous savez qu'en général, il y a le soleil qui se lève. Imaginez ça, maintenant c'est une métaphore. Quand le soleil se lève, ça c'est une chose... Et après, il y a vraiment l'éclairage qui est déjà projeté. Mais on ne voit pas déjà le truc. Donc juillet, quelque part, amorce quelque chose pour le mois d'août. Voyez. Donc là, maintenant, on va les regarder. Et on va zipper, on va riper du côté du mois d'août. Et qu'est-ce qui va se passer au début du mois d'août? Alors, on s'aperçoit, là, je vous le dis. La planète Saturne, elle va être en 2 degrés en Capricorne. Alors là, je vous fais remarquer que le nombre du Capricorne, c'est 70. Ensuite, on a la planète Uranus, la planète du Verseau, hein, 2 degrés en Taureau. Bon, le chiffre, le nombre du Taureau, c'est le 6. Ensuite, on a la Lune, et la Lune, elle est de 2 degrés en Lion. Alors euh, bien sûr, je vous fais remarquer que la lune, mm -hmm, la lune, eh ben c'est l'astre du Cancer. Donc c'est pour ça aussi que je peux me permettre, disons, de voyager comme ça entre quelque part juillet-août et entre euh, deux signes, c'est-à-dire le Cancer et le Lion. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il faut regarder ces deux signes un petit peu en même temps, parce qu'ils font partie d'un tout également. Hein? Alors, voyons ça de plus près. Alors, je vais prendre mon petit crayon. Euh, mon crayon, ah, ben, le voilà. Le voilà, mon crayon. Hein? Alors, regardez voir. Je vous ai dit que le Capricorne son nombre c'était 70 hein 70 naturellement c'est les 70 nations c'est pas que ça mais là on va s'attacher disons à ce qui nous intéresse Hein, 70 nations, ça symbolise tout simplement les 70 nations, euh, euh, tout ce qui était disons la tour à l'époque, et disons la tour de Babel. Hein. Euh, voilà, la convocation des 70 nations et tout, euh, c'est-à-dire des structures euh, euh, de nations qui existent sur la terre. Il y en a beaucoup plus, mais c'est symbolisé par le nombre 70. Hein. Voilà, ensuite on a euh, le 6 du taureau. Et on a le 9, vous voyez, du lion, hein Eh bien, écoutez, si je prends le 6, là, et si je prends le 9, là, qu'est-ce que je fais Eh bien, je dessine tout simplement, eh bien, tout simplement quoi Eh bien, le symbole du cancer. Voilà, c'est le symbole du cancer, ça. Mais, je vais vous dire un secret il y a un autre secret également, c'est que 69, vous voyez, 69, nous renvoie à une ville en France euh, qui s'appelle Lyon. Lyon, Lyon, vous vous rendez compte Le Lyon, hein, Lyon. Et ça, je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Mais euh, voilà un peu comment ça se passe. Il y a des choses qui sont passées effectivement à Lyon et ça fait partie également euh, du mois de juillet donc je vous ferai une vidéo pour ce mois de juillet concernant naturellement le fameux 69 et le signe du cancer qui sont intimement liés voilà ça fera partie d'un petit dévoilement disons du, de ce mois de cancer alors on s'aperçoit que le 69 c'est le signe du cancer le signe du cancer représente quelque part l'humanité sans aucune distinction 70 donc le capricorne euh, nous met, euh, disons, en valeur, quelque part, des nations, c'est-à-dire, symbolise des pays avec leurs structures, symbolise des pays avec leurs frontières, etc., etc. Mais quelque part, le cancer, lui, indifféremment, euh, il n'a pas de frontières. Hein. Voilà. Et on va s'apercevoir qu'il va y avoir un espèce de dévoilement entre... Euh, ça va fêter quelque part ça va fuiter, eh, que les nations ou non le veulent, euh, quelque part, euh, tous les petits grains de sable, disons qui forment une plage, quelque part... Hein, euh, chacun, disons, va recevoir une information, une information dans sa vie, une information, disons, qui le concerne, une information, disons, qui, euh, qui, qui prend un peu euh, d'une nation, qui prend, disons, enfin, Internet, les informations et tout ce qui se passe, etc., etc., il va y avoir des tas de choses, mes amis, qui vont arriver. Voilà, et qui vont intéresser, donc, euh, tout, tout, tout, toutes les personnes, disons, de l'humanité. Hein. Moi, euh, j'ai été intéressé par ça, vous êtes intéressé par autre chose. Et on va tous être intéressés par quelque chose et on va tous être interpellés Et quelque part, on va tous prendre quelque chose. Alors, comment est-ce que je le sais, ça Bah ben, tout simplement parce que c'est écrit. C'est écrit. C'est tout écrit. Regardez voir, suivez-moi mes avis, suivez-moi. Alors, 2 degrés en Capricorne, 2 degrés en Taureau et 2 degrés en Lion. Alors là, j'ai fait un petit schéma, là, tout simplement sur une roue, clac, clac, clac, clac, où j'ai dessiné à petit trait comme ça, les 12 signes, donc, euh, de, les 12 signes du zodiaque. D'accord Alors, 2 degrés en Capricorne, en Taureau et en Lion, c'est comme si c'était à zéro. Hein Je vous résume ça de façon à pouvoir avoir des degrés euh, francs. Hein alors, on va voir. Là, on va commencer avec le taureau. Hein, le taureau ram. Alors, lui, euh, jusqu'au lion. Hein, donc, euh, puisqu'il y a 2 degrés, là, moi, je veux savoir, disons, combien de degrés couvre pour aller jusqu'au lion. Alors, ça me fait 30 degrés. Un mois, c'est 30 jours. C'est 30 degrés. Sur l'horoscope, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein, D'accord par 3, 1, 2, 3, ce qui me donne 90, c'est le verso, c'est le nombre du verso, 90, sachant que c'est la 18e lettre et que son poids est de 90, vous voyez, c'est 18, 2018, hein, verso, hein? sachant, sachant naturellement que vous avez vu ici qu'Uranus, sa planète, Hein, qu'il qu correspond, qu'il correspond, est en taureau. Il n'y a pas de hasard, il y a en ce moment une espèce d'imbrication. Voilà. Ensuite, on va aller voir en vert. Le vert, le vert. les verres. Alors, il y a cinq signes. Donc avec euh, bah, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire et tout, rame pour aller jusqu'ici, donc au Capricorne. ce qui me fait cinq signes. 5 signes, si je multiplie donc 5 signes par 30, donc les fameux 30 degrés qui, qui sont pris dans chaque signe, eh bien, ça me donne le chiffre 150. Alors, 150, 150. Si je fais 100 et 50, eh bien, je peux le traduire par un mot, euh, je vais le traduire, qui dit oui. Oui à quoi alors, avant, j'avais le verso, maintenant, j'ai un oui, je vais voir plus loin, hein, vous voyez hein? Alors, maintenant, on va passer au rouge. Alors, les rouges, qu'est-ce qu'ils nous disent Bah ben, il y a quatre signes, hein, en rouge, par, à chaque fois, 30 degrés, ce qui me donne 120. Alors, 120, naturellement, 120, eh ben, c'est des 12 signes multipliés par 10. <rire> 12 signes par 10, ça ne veut rien dire du tout, je vais vous l'expliquer, alors suivez-moi. Euh, dans la cabale, il y a un arbre de vie hein, qui possède 10 sphères, c'est 10 états, on va dire que c'est 10 états, 10, 10 façons, disons, de s'exprimer et tout, etc., etc., voilà. Euh, imaginez maintenant, donc, chaque signe possède euh, ses... Cette, cette, cette, une maison, on va dire une maison, hein, d'accord, hein, voilà. Alors, chaque signe a une maison qui possède dix pièces. Alors, vous savez bien qu'il y a la pièce, disons, pour dormir, il y a la pièce pour euh, faire ci, il y a la pièce pour faire ça, etc. etc. Donc, il y a dix pièces. Hein. Donc, dans ces dix pièces-là, eh ben, il y a une, qui sera, disons, plus ou moins éclairé. Ça, c'est pour chaque signe. Hein. Chaque signe est concerné, disons, par cet aspect. Ça, il faut le savoir. Hein. Donc, ce qui fait que ça fait 120. Effectivement, disons, euh, il va y avoir un éclairage qui va tomber dans chaque signe et chaque personne, disons, qui est dans un signe va lui recevoir... Un, un certain message, un, cer un certain message, c'est-à-dire une certaine lumière dans sa vie qui va éclairer particulièrement une pièce. Euh, quand on éclaire une pièce, euh, je peux vous dire une chose, euh, des, des fois on se dit, ah mince, euh, euh, ça, ça me plaît pas trop comme ça, je savais pas que le mur, il était sale, ou qu'il fallait faire ceci, ou qu'il fallait faire cela, bref, ça fait pas toujours plaisir. Des fois, ça fait plaisir, mais là, comme on est, disons, dans une forme, euh, on va dire, euh, de remise, quelque part, euh, non pas en question, c'est-à-dire, on, on, on, on, l'univers, en ce moment, balance sur l'humanité et sur les nations, donc, euh, des messages, de façon à ce qu'on puisse chacun, chacun, c'est ça qui est, qui est rigolo. Euh, à sa mesure, disons, on puisse, disons, faire quelque chose. On puisse dépasser, disons, ce problème. Alors, n'ayez pas peur, dans le sens où, euh, ça ne va pas être rigolo, mais je vous dis tout de suite quelque chose, disons, de spécial. Il y aura les aides qui vont aller avec. Donc, si vous dites « Ok !» Eh bien, oui, d'accord, j'ai vu ça, ça ne me faisait pas plaisir et tout, mais bon, allez, je le prends en main et je vais régler ce problème, ou alors je vais faire ceci et cela et tout, etc., etc. Je vais me prendre en main en définitive, parce que c'est vrai que c'est n'est pas la peine, disons, que je ferme la porte, parce que de toute façon, dans ta maison, je peux te dire une chose, que cette pièce, elle existe. Hein? Et une pièce qui n'est pas nettoyée, vous savez parfaitement que, alors, mais alors, pas habité ou quoi que ce soit, oum, elle est encore pire après, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Hein? Euh, laissez une porte fermée, vous rentrez jamais, euh, disons, dans une pièce, Alors, vous ne savez pas pourquoi, normalement, elle ne devrait pas bouger, elle devrait être toujours propre, et bien non, c'est celle qui va être la plus sale, quelque part. Et bien voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, un peu de, de ce 2018 qui arrive, avec toutes les énergies qui arrivent, vous allez être surpris, euh, vous allez être mis devant vos chacun, hein, que ce soit les nations, que ce soit disons à l'individuel ou quoi que ce soit, là c'est tout le monde. Hein, parce que le cancer, eh bien, correspond à l'humanité, comme je vous l'ai dit, c'est le berceau de l'humanité, ça symbolise le, le berceau de l'humanité. Donc le berceau de l'humanité, ça veut dire boum, boum, boum, boum, boum, boum, tous ces milliards de personnes, individus. Voilà. Hein. Alors, maintenant, euh, oui. Euh, le Capricorne, c'est le signe du dévoilement. On est d'accord. Euh, il s'est lié aussi à l'Apocalypse et aux tragédies. Ah. Alors, ça, c'est également, il correspond également à la structure. À la structure, Bah ben oui, parce que quelque part, quand on n'a pas envie, disons, de se remettre en question et tout, euh, le corps, quelque part, n'est plus articulé. Hein, mais il devient très rigide, il devient rigide parce qu'on est tenu par ses habitudes, par euh, euh, ses idées, parce que euh, ceci et cela. Et vous avez le verso qui, quelque part, lui représente, disons, l'aura, parce que ça, c'est deux signes qui sont saturniens, hein, et si j'en fais, si fais référence... C'est que là, je parle naturellement de ce qui va se passer là, maintenant. Donc, le verso, lui, qui est aussi un signe saturnien et uranien, donc c'est la lumière, représente quelque part bah, cette lumière. Donc, quelque part, on te dit, euh, bah, laisse-toi un petit peu aller, laisse passer la lumière. Hein? Laisse passer les informations. Hein, ne soit pas rigide et alors là je vais parler maintenant de cette planète qui est extraordinaire qu'en général euh, les gens euh, n'aiment pas du tout parce que c'est Saturne parce que euh, Saturne naturellement ça le fait penser au plomb ça plombe avec le 40 là à côté boum la faucheuse vous voyez un petit peu donc ça fait pas des mauvais euh, aspects on dirait mais euh, on est dans une époque, là, de remise en question. Dans le sens où, ok, je pensais comme ça, il n'y a rien qui m'empêche maintenant de penser autrement. Et puis, je vais aller explorer ça, tout simplement. Et puis, je vais voir ce que ça donne. Je ne suis pas obligée de me balancer dans un truc. Juste, je vais ouvrir les yeux. Mais vous savez ce que c'est Il y a combien de personnes qui ne veulent pas ouvrir les yeux, qui ne veulent pas regarder ce qu'il y a vraiment juste, même devant leur porte, mais c'est incroyable, juste ça, vous voyez, parce que ça fait partie de l'œil, là, de tout ce que je vous dis, ça fait partie, disons, du regard de l'œil, hein euh, des choses à voir. Hein Alors, cette fameuse, ce fameux Saturne, eh ben, je vous avais dit que c'était la lettre B, beta, B, B comme bâtir, donc bâtir, maison, vous voyez la maison, la maison, la maison. Alors maintenant, je vais regarder, qu'est-ce que ça veut dire, cette maison Eh bien, c'est un habitat. C'est un habitat. Mais l'habitat, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est comme un habit. Oh, ben alors, et qu'est-ce qu'on dit là avec « tuer »?« habits tuer », c'est-à-dire Ce « tuer des mauvaises habitudes ». Des mauvaises structures. Donc, essaye de bouger autrement. Tu vois, un petit peu, comme c'est rigolo. Alors, euh, là, c'est, dans, dans, dans certains sens, je vais vous dire franchement ce qui va se passer cette année, euh, là, très rapidement. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, parce que je parle de vêtements, qui vont retourner leur veste, en disant, oh, mais non, mais moi, j'avais rien à voir, etc., etc. Alors, là, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans la vie même religieuse, quoi que ce soit, dans toutes les formes. Alors là, il n'y a pas de frontières, je vous l'ai dit. Là, vous allez voir des trucs incroyables, comme les gens, comme des instituts, comme ceci ou cela. Ils vont avoir le truc de retourner leur veste un truc de malade en disant « Ah oh, mais non, regardez, moi je suis tout propre. »« Tu soulèves C'est de la crasse de souffle. » Voilà, mais pour voir ça, eh bien, mes amis, il faut se déshabituer à fermer les yeux, ouvrez les yeux, informez-vous, regardez la vie, croyez-moi, elle est belle la vie, on vous fait croire qu'elle est pourrie mais c'est pas vrai, parce que la peur, quelque part, elle vous enchaîne, hein, elle vous enchaîne à quelqu'un qui va régler votre problème, mais c'est faux, c'est faux, ouvrez les yeux, vous allez voir à quel point la vie, elle est belle, hein, allez, et eh bien, sur ce petit mot, quand même, je vous quitte, et j'espère vous revoir très bientôt pour d'autres vidéos qui concernent le cancer, Oh là là, il y a tellement de choses à dire. Eh bien, salut les copains, au revoir, au revoir, je vous like